On a décidé de faire euh, du hiking, puis on monte la montagne de San Bernardino, puis c'est vraiment très beau. On est arrivé à un point, puis c'est vraiment creepy, parce qu'il y a juste des backpacks à terre. <laughs> It really looks like a canyon. <laughs> a small one. qu'arriver arrivé au, au sommet, on est super fatigué. Ça fait deux heures maintenant qu'on marche dans la montagne qui c'est vraiment... à, à pic. Fait qu'on arrive presque. Tellement beau là On est venu monter le mont euh, San Bernardino en Californie. On est presque arrivé au, en fait, on est arrivé au top d'une montagne. Puis là, les filles ont continué pour aller au top de cette montagne-là, qui est pas très loin. Mais quand on dit, euh, faut que tu connaisses tes limites. Ben moi, heureusement, euh, je sais les reconnaître. Puis là, c'était ma limite là depuis un bout de temps. Euh, de peut-être un kilomètre là, je me disais que je trouvais ça tough que j'étais super fatiguée puis je suis vraiment contente de l'avoir fait jusqu'ici puis je suis contente aussi de me respecter là, là dedans puis d'admirer de... <rire> où, suis... où ce que je suis rendue on a fait ça fait quasiment 7 km et demi qu'on monte euh... sur le mont puis arrivé au top <rire> c'est tellement beau je capote en ce moment, il y a un peu de, de brume, comme à cause des nuages. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir en arrière de moi. Il y a un peu de brume, mais ça ajoute au paysage. C'est tellement beau. Puis il y a des montagnes avec de la neige à ma droite. Puis euh, il y en a aussi à ma gauche. Où ce qu'on est, c'est vraiment désertique. Là. Il y a des cactus. <rire> là, ici, il y a, je pense qu'il n'y en a peut-être pas, mais ça, ça ressemble un peu. C'est comme des yucca un peu. On, on sent que c'est vraiment aride et que c'est désertique. En bas, il y a des cactus, il y a plusieurs sortes d'arbustes, mais c'est vraiment euh, rendu en haut de la montagne qu'on admirer toute la beauté du paysage euh, de, de, de la ville de San Bernardino et des environs. Ça, c'est le campus universitaire, puis ce qu'on voit là, juste ici en bas, c'est l'observatoire. Euh, il y a un observatoire pour regarder les étoiles euh, le soir, mais en fait tous les astres. Puis on peut aussi le, le y aller durant le jour, on va les voir aussi.